Alors, le, le sujet, c'est les écosystèmes augmentés dans l'e-santé. Et puis, je laisse tout simplement euh, bien la main pour vous présenter euh, nos intervenants et euh, le, le décorum un petit peu de cette session. Merci. Ok. Euh, je ne suis pas forcément très familière de ce genre d'exercice, donc vous ne m'en voudrez pas si j'hésite parfois sur la façon de, de procéder. Mais enfin, on a essayé de... D'abord, je voulais vous dire que j'étais particulièrement heureuse de, trava... de, de présenter cette session. Euh, parce que les écosystèmes augmentés euh, en matière de e-santé c'est quelque chose d'extraordinairement porteur pour l'avenir et également très significatif euh, des grands mouvements d'innovation que l'on peut constater aujourd'hui dans lequel on voit se rassembler euh, des secteurs qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler ensemble au bénéfice d'une population, au bénéfice des usagers et je trouve que c'est une révolution absolument euh, majeure et qui est en route en ce moment en France. Donc, euh, je suis moi-même euh, directeur conseil plutôt en santé justement et euh, dans une entreprise qui s'appelle Cognizant dont je vais vous dire quelques mots. Euh, Cognizant, c'est un groupe qui pèse aujourd'hui 290 000 collaborateurs dans le monde, qui a 25 ans d'existence et qui, est, euh, qui a une présence en France depuis 2005 avec un positionnement très clair sur le digital, puisque nous sommes partenaires de l'EBG Digital depuis 2015 et que nous avons une vocation à aider au développement de ces nouveaux modes de fonctionnement qui tournent autour du digital, de l'économie numérique et de l'innovation de manière générale. Euh, je ne vais pas faire plus long parce que je crois que le, sujet, le vrai sujet, c'est celui dont on va vous parler maintenant, avec euh, trois interlocuteurs de choix, euh, dont je remercie qu'ils aient pu se libérer pour être avec nous aujourd'hui. Monsieur Banuls, qui est directeur euh, euh, de la Ville et de l'Eurométropole de Strasbourg et qui porte pour la Ville de Strasbourg le projet Territoire de Santé de demain. Nous avons Monsieur Gaston Stenner, qui a de nombreuses responsabilités dont celle de l'IHU, de Strasbourg et euh, de l'Institut de chirurgie guidé par l'image et puis euh, David de Amorim, qui est directeur de l'innovation chez Doca Post et qui est également un des contributeurs majeurs de ce projet. Et euh, pour vous dire quelques mots du projet lui-même, hein, les territoires de santé de demain, c'est un des 24 lauréats des projets territoires d'innovation qui ont été décernés par le Premier ministre le 13 septembre 2019. C'est un, une initiative très importante qui est financée euh, en partie par l'État, qui attribue également, euh, via la Banque des Territoires, un certain nombre de financements, qui reconnaît euh, des expériences et des développements euh, euh, innovants pour euh, le fonctionnement des territoires. Dans ces 24 lauréats, il y a trois lauréats qui tournent autour du monde de la santé, et euh, le projet que vous représentez, messieurs, euh, est le plus important de ces trois projets en santé. Et je crois que enfin voilà, c'est un sujet qui est extrêmement majeur. Il faut savoir qu'on est sur des régions qui ont déjà un historique et qui ont un historique à la fois en filière d'excellence scientifique et en filière d'excellence numérique. Donc voilà, c'est le moment où moi je m'arrête et où je passe la parole à M. Van Huls pour nous parler du projet. Merci. Donc ce projet effectivement se base sur une histoire de Strasbourg avec un certain nombre d'acteurs de dimension mondiale comme l'Institut l'IRCAD. Euh, l'Institut de recherche euh, sur la, la chirurgie de l'appareil digestif qui, qui euh, fit, euh, forme plus de 6000 chirurgiens du monde entier à Strasbourg chaque année sur les techniques de chirurgie mini-invasive, mais aussi l'IHU dont Gaston parlera sans doute, enfin, toute une série d'acteurs qui euh, ont été financés dans le cadre du plan d'investissement d'avenir et là avec ce projet on, on souhaitait euh, aller un cran plus loin, c'est-à-dire comment toute cette expertise dans, dans scientifique dans l'innovation peut transformer le territoire et avoir un impact significatif sur la, sur la santé des gens. Donc ça, c'était l'objectif. Aujourd'hui, les défis de la santé que l'on rencontre à Strasbourg, mais dans, dans le reste de la France, c'est bien sûr le vieillissement de la population, mais aussi le, le déploiement des maladies chroniques. Et les maladies chroniques, ben, ça change un peu la relation du, du patient avec le système de santé où euh, un patient malade. Ben, il y a une intervention d'un médecin. Et puis euh, le problème est réglé, maladie chronique, ben, il faut vivre avec pendant plusieurs années et donc euh, on a besoin du, du patient qui devient un acteur absolument essentiel euh, dans, dans, dans le traitement et de la prévention et euh, donc il s'agit d'avoir un système de santé qui est centré sur le patient. Ben, les patients ils vivent dans des territoires, il se trouve que les acteurs de santé vivent aussi dans ces territoires. Donc on, on a euh, souhaité avoir une approche territoriale. On est convaincu que l'approche territoriale peut, euh, en mobilisant des réseaux euh, d'acteurs de santé, mais aussi des, des réseaux plus larges, euh, y compris euh, par exemple des clubs sportifs, on, on peut transformer euh, un territoire pour en faire un territoire producteur de, de, de santé, euh, mais également qu'il existe un modèle euh, économique, j'y reviendrai, sur, euh, sur cette, sur cette démarche-là. Euh, pour dépasser euh, la partie expérimentale qui serait lim limitée à, à Strasbourg, il était important de travailler avec des, euh, des partenaires industriels euh, d'Ocapost qui aient une capacité de déployer les solutions qui seraient euh, expérimentées sur notre, sur notre territoire. Donc là, vous avez une slide avec le périmètre financier de notre projet. Donc on a 112 millions d'actions avec des subventions et des prises de participation de l'État. Alors 112 millions, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est sur plusieurs années. Et le remboursement des soins de la CEPAM locale du Barin, c'est 3 milliards par an. Donc, on est une toute petite goutte d'eau dans, dans, dans, dans cet océan. Euh, à l'échelle nationale, on est à plus de 200 milliards de consommation de soins et de, et de biens médicaux. Donc, les enjeux financiers sont absolument énormes euh, et le, le digital, non seulement peut répondre à ces questions de euh, mobilisation du patient centrer le, le, le système de soins et de santé sur le patient, de partage entre professionnels de santé, de, de, de données qui aujourd'hui fonctionnent trop en silo, mais également peut contribuer à avoir un impact positif sur, sur l'économie de, de, de, de la santé. Dans les déserts médicaux, par exemple, la, la, le déploiement de la télémédecine est un vrai plus en termes de, de, de, de services de santé. Il y a une étude qui a été faite par McKinsey en 2018 sur, alors sur le système de santé en Allemagne, euh, qui montrait que la digitalisation du système de santé, que ce soit euh, la digitalisation des données, mais aussi le déploiement de services comme euh, la télémédecine ou la télésurveillance de, de, de maladies chroniques, euh, représentait euh, 12 du montant des, des, des soins en Allemagne, c'est-à-dire 34 milliards d'euros. Donc là encore, on voit qu'il y a des, des enjeux qui sont absolument énormes en termes de déploiement de, de marché pour, pour le, la e santé et le digital. Et no, notre approche aussi, alors c'est que 112 millions, mais on, on, on va travailler sur, sur un changement systémique à l'échelle locale avec un, un, un principe d'évaluation de l'impact avec la CPAM, avec, avec l'ARS pour euh, déployer les actions qui sont prioritaires sur le territoire, en fonction des, des, des besoins spécifiques de chaque territoire euh, et pour pouvoir générer euh, des économies euh, à l'échelle locale. Donc c'est ça notre ambition, Donc euh, 115 millions d'euros certes, mais euh, on estime que entre le chiffre que je vous ai donné sur le digital mais aussi un exemple d'une des meilleures pratiques en Europe euh, qui est euh, réalisée par une, une entreprise qui s'appelle OptiMedis euh, à quelques kilomètres de, de, de Strasbourg, on peut euh, estimer qu'avec une démarche territoriale, on peut économiser entre 5 et 10% de, de l'assurance maladie sur, sur un territoire. Donc je rappelle, 3 milliards, 5 à 10%, vous faites les calculs, on est une fois de plus sur des, sur des montants extrêmement élevés. Donc voilà un peu le, nos, nos ambitions dans, dans ce projet, et avec le, le digital qui prend une place centrale, même si on a une approche 360, euh, c'est-à-dire que euh, la santé, ce n'est pas juste les soins, c'est aussi un environnement, c'est aussi euh, le, le déploiement de l'activité physique, mais même sur les sujets d'environnement de, et de déploiement physique, il y, y a un enjeu qu'on partage euh, au-delà de l'amélioration de la santé des citoyens, c'est celui de la donnée. Et donc, euh, Gaston Steiner pourra nous parler un peu mieux de, des outils qu'on met en place dans le cadre de ce projet. Je vous laisse nous expliquer cet écosystème de l'innovation que vous avez mis en place. Merci beaucoup. Oui, donc je vais vous parler du, du volet numérique de ce projet qui, euh, qui s'articule autour d'une plateforme qui s'appelle Prisme, plateforme régionale d'innovation en e-santé mutualisée, qu'on a constituée à peu près dans le même temps où ce projet s'est monté, donc il y, a, il y a deux ans. Et si vous voulez, il y a trois défis par rapport à, à l'innovation et notamment au numérique. Euh, sur, sur ces, ce type de projet le premier, c'est accélérer l'innovation ça veut dire de faire entrer, et l'innovation aujourd'hui est portée plutôt par des start-up ou des, des, des acteurs de santé qui s'allient avec des start-up, donc comment on fait rentrer très rapidement ces, ces solutions très innovantes et comment on, on, on peut les, les, les intégrer dans la chaîne de soins et, et pas attendre que une directive ministérielle nous oblige à le faire etc. et on perd à 5 à 10 ans, donc là c'est Comment on intègre très rapidement Donc ce qu'on a constitué c'est une plateforme déjà technologique, un accompagnement de, de ces startups et de leur mettre à disposition une, un environnement mutualisé basé sur des standards ouverts parce que nous sommes convaincus qu'une plateforme ouverte basée sur des standards ouverts et de nature à abaisser le ticket d'entrée pour toutes les start-up, de stimuler l'innovation et de, passer, de permettre à ces start-up d'aller sur le marché beaucoup plus vite, c'est notre, notre ambition. Donc ça, c'est le, le premier point. Là-dedans, on, on, on, comme, euh, comme dirait euh, euh, David Amorim, on, on travaille localement, mais on pense globalement. Ça veut dire que cette plateforme, elle est euh, sur un territoire certes important, c'est 500 000 à, dire, à 1 million d'habitants, si on, si on raisonne sur l'évolution prévisible de, de ce projet. Et donc, on a une, cette plateforme qui, qui fait se rencontrer tout l'écosystème des startups, mais également l'écosystème des, des, des acteurs de santé. Donc, certes, c'est extrêmement important, mais si une startup investit euh, ses fonds propres sur un tel projet, elle veut voir plus loin. Et donc, on est adossé complètement à une plateforme nationale, qui est celle de Doca Post, parce que c'est ce type de plateforme qui permettra de répliquer beaucoup plus facilement demain sur d'autres territoires. Donc, il y, a, il y a aussi cette vision... Euh, du modèle économique et de faire en sorte que les start-up qui investissent dans notre projet, ben, elles voient plus loin et elles, elles, elles, elles résonnent à une échelle nationale. Le deuxième défi, rapidement, il est autour des données. Vous savez, dans, dans ce type de projet, on va collecter beaucoup de données. Et donc, qui dit données, dit ben, la confiance qu'ont les, les praticiens, les patients, dans euh, la façon dont sont traitées ces données. Il y a... Il y a qu'un jour, dans une autre manifestation comme celle d'aujourd'hui, une enquête très intéressante qui montrait que 66% des Français aujourd'hui sont préoccupés par la destination et l'utilisation de leurs données. Ils ne font pas confiance. Et donc là aussi, il faut restaurer cette confiance. Donc celle-là, on l'a parce qu'on a la confiance locale. On travaille localement avec les acteurs de santé, les, les, les associations de patients. Mais aussi, là aussi, on a besoin d'un acteur tiers de confiance et on, on s'est adressé à au groupe La Poste, donc à Poste, qui nous permet de garantir aujourd'hui que ces données sont euh, hébergées, maintenues, sécurisées et, et avec de la gestion des droits d'accès qui répond à, à toutes les contraintes actuelles du RGPD et de, qui permet de donner cette confiance. Donc ça c'est un enjeu extrêmement important sans lequel bah, vous, vous n'avez pas, pas accès à... à, à vous n'avez vous pas la confiance de, de tous les acteurs. Et le troisième, euh, le troisième défi c'est de porter tout ça sur le territoire et comme le disait tout à l'heure Rémi Banywold, ça veut dire un accompagnement des acteurs de terrain, des professionnels de santé, leur aider à... En fait, il faut repenser l'accès aux soins avec ce numérique, parce que ça perturbe complètement, ça change, ça transforme comme toute autre industrie a été transformée par l'introduction du numérique, mais là c'est pareil, et c'est encore plus difficile sur un territoire qui commence à être, euh, comment dire, euh, très fragile, où les médecins ne viennent plus s'installer, où, où bah, finalement il faut travailler avec ce qu'on a sur le, le terrain, et, et là le numérique va accompagner, mais il faut les prendre par la main et les accompagner, et là aussi on a besoin d'un accompagnement humain, et, et là aussi une fois de plus on, on travaille avec le groupe La Poste, parce que sur un territoire on a toujours une présence humaine, c'est le facteur, qui permet aussi sur des services numériques d'accompagner, de former, de, de sensibiliser et, et d'intervenir quelque part là où il n'y a plus beaucoup d'accompagnement humain. Donc voilà rapidement sur ces, ces, ces défis. Euh, voilà, donc gouvernance, on en a parlé tout à l'heure, donc on réunit évidemment beaucoup de monde. Cette plateforme numérique, elle est, elle est pilotée aujourd'hui par de, un certain nombre d'acteurs, donc... Euh, l'IHU de Strasbourg, le, le, le, le CHU de Strasbourg, un pôle de compétitivité, vous voyez en dessous vous avez beaucoup d'acteurs beaucoup euh, et puis des, un comité stratégique et les financeurs qui sont la région, l'Eurométropole de Strasbourg, l'Agence Régionale de Santé, l'Université de Strasbourg, la Caisse des dépôts et consignations notamment, donc c'était quelque chose qui est très, euh, on va dire, euh, euh, très, très global et avec une association publique-privé et des entreprises évidemment qui sont partie prenante. alors Peut-être, David, pour rajouter sur, ce, sur cette présentation un peu rapide, Moi j'ai souhaité qu'on fasse mention à ce stade du programme Ma Santé 2022 oui qui est quand même la réforme qui nous a permis déjà de travailler un petit peu ensemble sur les doctrines d'urbanisation et qui ont un gros impact et dans lequel finalement ce projet du territoire de santé de demain s'inscrit assez naturellement, puisqu'en fait dans le, dans le projet de Ma Santé 2022, il y a des couches de sécurité et de confiance qui s'établissent au travers de de quelques éléments clés qui concernent le stockage des données, la sécurisation des accès, mais également un certain nombre d'outils principaux, euh, dont le DMP, dont euh, les messageries sécurisées de santé, etc. Et puis, il y a toute cette offre innovante que vous allez euh, contribuer à développer euh, au travers des, des ce qu'on appelle les, les app Store. Euh, l'espace numérique de santé pour les professionnels, il y a également les bouquets de services professionnels. Toute la question c'est comment on met ça sur le territoire et comment on fait en sorte que les gens s'accrochent et aient envie d'utiliser tout ça. Effectivement c'est vraiment nous le sujet qui nous anime, la poste, Doca Poste. Quand on s'intéressait au sujet on s'est posé, posé la question du, du global du agir localement mais penser globalement. Et on le sait, hein, on est dans un bel endroit pour parler d'innovation, ici, à l'EBG. L'innovation, c'est souvent une affaire de timing. Il ne faut pas arriver trop tôt, il ne faut pas arriver trop tard, il faut arriver juste au bon moment. Et effectivement, dans le domaine de la santé, de la e-santé, c'est maintenant, c'est le bon moment. Il y a un plan stratégique « Ma Santé 2022 » qui positionne le numérique dans le domaine de la santé hein, au niveau de l'État comme étant un vecteur d'accélération du développement d'un certain nombre d'innovations de, de services dans le domaine de la santé. Et le gros sujet, c'est comment on va alimenter ces plateformes au niveau de l'État. Parce que ces plateformes sont numériques mais elles vont vivre si on alimente avec des applications. Et ces applications, quand on regarde quelles sont les applications qui sont développées dans le cadre de TSD, ça va être du suivi de diabète, ça va être du suivi en oncologie, du suivi d'insuffisance cardiaque, du maintien à domicile de seniors, du suivi de la dénutrition, etc. Ça répond à des, grands, des véritables enjeux de désertification médicale. On a des territoires ruraux qui sont engagés dans le projet, qui savent ce que ça veut dire hein, d'être dans un désert médical. Parfois aussi, ce sont des déserts numériques, pas tous, mais certains. Et puis on a un sujet de vieillissement de la population, il va falloir maintenir les gens à domicile plus longtemps avec des vrais sujets autour du de suivi des maladies chroniques. Et donc tous ces sujets là ne sont pas des sujets locaux, ce sont même des sujets mondiaux en fait hein, dont on parle. Et donc là on a un formidable accélérateur qui au niveau du territoire permet sur un bassin d'un million de personnes de concevoir, de tester, de développer et de déployer et d'évaluer des modèles économiques, sinon ça ne marche pas. Et puis, ça tombe bien, c'est le bon moment, c'est pas avant, c'est pas avant après, c'est le bon timing, parce qu'effectivement, il y a cette démarche au niveau de l'État, l'espace numérique santé, et donc, quand on aura des applications qui ont fait les preuves, leurs preuves d'un point de vue médico-technique, euh, avec les acteurs de, des territoires, eh bien, on va servir de passerelle, nous, d'OkaPost, pour pouvoir ensuite les importer au niveau du DMP, au niveau de l'espace numérique santé, dans d'autres plateformes, pourquoi pas le Health Data Hub, etc., pour effectivement faire que ces innovations qui sont conçues localement, évaluées sur un bassin de plus d'un million de personnes, puissent trouver un débouché au niveau national. Et ça, ça peut intéresser tout le monde, hein, tout ce que je suis en train de dire. Ça peut intéresser l'État, ça peut intéresser une mutuelle, un laboratoire pharma, une clinique, d'autres hôpitaux. L'idée, c'est finalement de pouvoir répliquer ce modèle dans d'autres territoires. Et ça, c'est un des gros sujets hein, dans le cadre de cet appel à manifestation d'intérêt de l'État. C'est de raisonner... Avenir. Et l'avenir, alors souvent il se pense local pour amorcer la pompe, mais in fine, tout ça, ça doit aussi déboucher sur le développement d'une filière numérique en santé, forte en France, et c'est pour ça que le groupe La Poste est fortement engagé, on est même investisseur aussi dans le cadre du projet, et donc on déploie tous nos actifs, qui soient numériques mais aussi humains. Voilà, avec les services facteurs, pourquoi pas imaginer quand on retourne au domicile, avoir un portage de médicaments, euh, du, du portage de repas, euh, de, de, de, de la logistique pour amener des IOT pour faire la santé à domicile, etc. Et alors, Ce qui est intéressant, et ça je tiens à le souligner, c'est que tout ce qu'on est en train de raconter là, ce n'est pas du futur, c'est un projet à long terme, mais on a déjà enclenché des premières actions, Gaston. Oui, on a des premières actions qui fonctionnent, euh par exemple, on est en train de tester sur une trentaine de patients le suivi en post opératoire avec des objets connectés. Donc Aujourd'hui, ça fonctionne très bien. On, a, on met au point le dispositif. On regarde comment les, les patients, l'acceptation du patient, le, le valeur ajoutée pour le professionnel de santé, le, la pertinence des données de remontées. Il y a un autre très beau projet qui, qui fonctionne déjà avec plus d'une centaine de personnes âgées. C'est la, la, la détection du risque de dénutrition au domicile des personnes âgées qui, enfin, qui, qui ne s'alimentent pas toujours. Et, et donc là aussi avec un suivi avec des objets connectés derrière des algorithmes d'IA qui permettent de, de détecter, d'alerter euh, et donc là aussi on a déjà plus d'une quarantaine d'alertes qui sont remontées voilà, pour montrer qu'il y a des choses qui fonctionnent et tout ça n'est pas que du futur, il y a aussi des choses qui, qui tournent aujourd'hui. Je crois qu'on a malheureusement que 20 minutes pour parler de tout oui. ça, on pourrait en parler assez longtemps donc je vous remercie énormément de nous avoir fait part de cette expérience et de ce projet majeur. On vous souhaite bon vent et beaucoup de réussite et je pense que j'espère que ça aura également donné une, une coloration un peu particulière sur cette présentation autour des innovations numériques pour prendre en compte la dimension sociétale et la dimension des hommes autour de ces nouvelles technologies qui se mettent en place progressivement.